Coucou YouTube, tu vas bien Ça fait longtemps que vous m'avez demandé de refaire une petite game au point, voir si j'ai perdu du niveau ou pas. Est-ce qu'il y a un nouveau record du monde à la clé Bisous. Chers ultras, chers ultrates, nous allons spawn. Parachute, ah, il était pas bien lui. regarde, hein. tiens regarde. Tu sais qu'en te plaçant là, en faisant une glissade exactement en dessous du mec, à ses genoux, tu peux rien faire. Tu peux pas rabattre ton truc d'un coup comme ça. T'es baiser José gros. Vous avez vu les gars Il y a du monde là. Hein. J'ai tiré en balle par balle. Ok, on est cool ça. On va pouvoir acheter Tirant en l'air comme ça les gars On va forcément attirer son attention à tic tac hein. Shield de point Ouais pour le moment ouais c'est ça Je peux même retirer, les... retirer le shield hein, si vous trouvez que c'est cheaté hein. Ta vidéo sur la nouvelle map est incroyable Continue comme ça Ça me fait trop plaisir parce que J'ai vid... enregistré la vidéo en off De, de la nouvelle map Et euh... Des vidéos en off comme ça Vous en avez que 3-4 sur la chaîne Donc je suis super satisfait Que ça vous plaise Je suis content Merci à Rododo pour les 5 gifts Tu sais que je, si j'avais n'importe quelle arme, les gars, je descendrais et je le, je le flinguerais. Mais là, j'ai juste mes poings Du coup, je peux rien faire. À part le rouler après. Il est vraiment descendu. En plus, c'est un, un tryharder à, à la EM2, les gars. La mise à prix a été Bien joué. Mec. Sans déconner, regardez sa classe. Oh, quelle saloperie, je peux pas jouer avec ça. Même pour rigoler, tu peux pas jouer avec ça. Surprise, motherfucker. Poussez-vous, c'est moi qui Regardez Oh le même pseudo que tout à l'heure Il avait le truc pour se revive plus vite Il avait il avait tout pour être meilleur que moi lui J'avais quand même mes points les gars Donc euh, C'était pas forcément super équilibré comme fight Je, je suis d'accord avec vous On va avoir une nouvelle zone de sécurité Attention, le drone n'a plus de carburant. Retour à la base pour ravitaillement. Reconnaissance en approche. J'ai des Un yeux Tu nous fais quoi là Je défense tout le monde au point. Je suis en train de te faire un nouveau world record au point, Didier. J'ai décidé de step up avec les ultras et on a tous été d'accord que je pouvais. Donc on est parti. Je place un repère. Ouvrez l'automatique en place. Ah bon, ouais. Attention, le drone n'a plus de carburant. Retour à l'esprit. Drone ennemi au-dessus. Drone ennemi au-dessus. demande une reconnaissance. Je Un cherche des Ça chauffe mon grand ou pas Ah ça chauffe, hein. il fait chaud là-haut. Hein. Ah il faisait chaud ouais. Pour chaque mec, il y a une solution les gars. Il y a toujours une solution d'attaquer quelqu'un à... D'une manière ou l'autre, hein. Je demande une reconnaissance. reconnaissance. Je cherche Un tes J'ai une seule chance les gars, c'est maintenant Attention, le drone de Retour à la base pour ravitaillement. La taille de mes couilles les gars J'avais une seule chance parce qu'il avait le truc anti-para je suis déjà à 13 kills 27 remain. Je vous rappelle que le record du monde, les gars, je sais plus à combien il est, mais c'est moi qui le détient. Personne ne conteste Si, si, il y a, il y a eu beaucoup d'essais d'autres streamers ont, ou même d'autres joueurs pro qui ont essayé de faire le top 1 en point, mais personne n'y est arrivé. Il y a juste un autre gars qui est arrivé avec 6 kills. Donc... Euh... I'm Il C'est moi qui... Il était pas évident celui-ci. Si marqué allumez-les Tracker 3 bien reçu. Trappe imminente. Demande de reconnaissance de l'assaut. Je mais raté. On va avoir une nouvelle zone de sécurité. Attention, le drone n'a plus de carburant. Les gars, est-ce que je viens de battre mon record du. Est-ce que je viens de battre mon record du monde là ou pas Je suis quand même à 17 kills, 12 sans armes. C'est pas encore battu C'est pas encore battu les gars C'est pas encore battu. Plaque, plac plaque. Plac. Ok merci les gars, merci. Ok c'est pas battu les gars J'ai un peu la pression mine de rien Les gars je, juste pour vous rappeler Il manque plus que 1 kill Pour égaliser mon record Attention, le drone n'a plus de carburant. Retour à la base pour ravitaillement. Le goulag est fermé. J'ai pas, pas réussi à l'avoir, les gars. J'ai pas fait mon goulag. J'ai pas réussi, les gars. Mais la game était magnifique. Hein. Ouf, ouf. Ah, il rigolait pas, le mec. Hein. Je me suis pas bien démerdé dans le stuff des paras et des termites. Une fois, j'ai eu l'occasion qui était parfaite. Mais sauf que j'avais plus de... J'avais plus de termites, hein. Le, me le mec, tu sais, il a, il, a, il, a, il a tous ses camos zombies, il est trop fier de m'avoir tué en ayant 6 kills en campant dans un grenier. <rire>